Bonjour et bienvenue, je m'appelle Geoffrey Gillet et je suis très heureux de vous accueillir ici sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous allez apprendre à utiliser le marketing digital et le mettre au service de l'humain. Car oui, que ce soit dans la vie ou dans le business, pour s'épanouir, pour réussir, il faut nouer de solides relations humaines. Quand je ne suis pas sur YouTube, je suis formateur pro en marketing digital et j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place techniques et marketing de leur stratégie de vente afin de les aider à développer leur activité sans se transformer en marchand de tapis, sans se transformer en vendeur de rêves. J'ai également écrit un livre sur le marketing qui a été publié en 2018, Le secret des entrepreneurs leaders. Je déteste la monotonie, c'est pourquoi sur cette chaîne je vais vous proposer différents types de formats, que ce soit de la stratégie marketing, qu'il s'agisse des outils indispensables à mettre en place pour développer votre activité ou bien des études de cas des campagnes publicitaires des plus grandes marques afin de vous faire gagner non seulement du temps, mais également de l'argent en utilisant et eh bien effectivement les compétences des plus grandes agences publicitaires en transposant leur savoir-faire dans votre activité. Je publie des vidéos sur ces chaînes tous les 15 jours, le jeudi à 9h15 sous forme de première. C'est un format qui me permet d'échanger en direct en live dans le chat avec mes abonnés et ainsi de renforcer le lien humain avec les personnes qui me suivent. Mais assez parlé, je sais que vous avez hâte de vous abonner à la chaîne, bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu chaque fois qu'une vidéo sort sur la chaîne et je sais que vous avez hâte de découvrir comment vous allez pouvoir utiliser une approche marketing complètement différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Encore bienvenue sur cette chaîne et dans la communauté de mes abonnés et j'espère bientôt échanger avec vous lors d'une première.